« Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Voilà. » Vous pouvez aller à leur rencontre, faire un bout de chemin avec eux ou les écouter. Le sort venu, nos marcheurs se transforment en conférenciers. « La Nouvelle République » d'André Loire titre « La santé durable se met en marche. »« À la Ville-aux-Dames, les professions de santé en marche. »« Et enfin, à Gênes, le courrier de l'Ouest titre « Les écoliers dans la marche santé durable. »